plutôt sept personnes, ouais, non, mais je sais pas, les salles sont fermées. Pff, je vais attendre que ça réouvre et je m'entraînerai. J'espère que j'aurai pas trop perdu parce que ou est-ce que tu es plutôt 7 personnes? Ah, non, non, non, non, moi je veux pas le savoir que les salles soient fermées ou pas. Il n'y a pas de problème, je vais trouver une solution. C'était la deuxième personne, reste avec moi, je vais t'apprendre des choses. C'était la première personne, bah on s'appelle dans un nom. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia. Ma chaîne est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Donc, on va parler de prépa physique, d'entraînement, d'exercices, de tutoriels, de lifestyle, de vlog, de plein de trucs. Et je suis très contente de t'accueillir sur cette chaîne, donc bienvenue. Avant de commencer la vidéo, Abonne-toi à ma chaîne parce que vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Donnez-moi un petit peu de soutien et abonnez-vous à ma chaîne. La deuxième, bah, commente cette vidéo si jamais tu as quelque chose à dire. Euh, on ne sait jamais, peut-être que je peux répondre à tes questions, donc n'hésite pas. Et la troisième, c'est euh, bah, justement, la troisième elle est faite pour cette vidéo. Si vraiment tu as besoin d'aide pour faire tes séances, si tu as besoin d'apprendre à les créer, si tu as besoin de faire une programmation. Et bah ben voilà, cette formation elle sert à ça, donc va jeter un petit coup d'œil sur la formation, ça coûte rien d'aller regarder, et euh, voilà. Et donc on est prêt pour <rire> la vidéo du jour. Pourquoi j'ai fait cette entrée à en la matière Parce que euh, j'estime qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes encore qui se disent Ah oh non, mais les salles sont fermées, c'est mort. Moi je pense qu'il faut relativiser un petit peu et arrêter d'être trop matérialiste. C'est sûr qu'on est dans un délire dans le crossfit où on a besoin de, petits, de petites places, de petites barres, de, de, de petites maniques, notre petites barre et tout. Mais je, et, je, et, je, et je suis pareil, et je suis pareil. Euh, seulement voilà, moi je suis un peu du genre à, à, à pas baisser les bras. <rire> je déteste ça. Et donc du coup, c'est très vite que j'ai trouvé des solutions pour pouvoir m'entraîner euh, sans aller en salle de sport parce que les salles sont fermées et les salles sont encore fermées là depuis fin septembre. Donc Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 5 mois. On arrive sur le cinquième mois. Donc ça commence à devenir très compliqué. Et pour toutes ces personnes qui se sont dit, bah, je vais attendre l'ouverture des salles de sport. Ça veut dire dans une année, vous n'êtes pas entraîné depuis deux mois. C'est chaud. Hein <rire> c'est chaud. Donc je pense que là maintenant, c'est clair pour tout le monde. Il faut arrêter de se dire ça. Et il faut trouver les choses à travailler chez soi. Il y en a. Moi, j'habite dans un tout petit appartement et j'y arrive. Donc il y en a. Il y a des solutions. Et on va en parler maintenant pour essayer de continuer à progresser. La première chose, et j'espère que tu l'as déjà fait, mais il faut avoir un dumbbell chez soi. Je pense que le dumbbell, c'est la base de la base, sincèrement. Euh, moi, j'en ai deux. J'en ai un de 20 et un de 25 kg Et Dieu sait que je suis très contente de les avoir. Parce que si je les avais pas, je mangerais que du poids de corps et des handstand push-up et je serais au bord du suicide de mon premier étage. Je serais déjà en train de sauter. Parce que je veux pas faire d'Einstein. Non, mais euh, je rigole, hein, bien sûr. Mais cependant, euh, l'alter, c'est incroyable parce que c'est la seule chose qui va vous faire euh, travailler l'altéro, qui va vous permettre de travailler l'altérophilie, les muscles stabilisateurs, euh, l'équilibre, la force. Donc, c'est important d'avoir euh, l'alter parce que sans ça, c'est très difficile. Ah, je rajouterai même euh, une. Euh, pas une paire du coup, puisqu'il y en a trois. Mais trois élastiques. Les trois élastiques là qui sont vendus ensemble, de petits, moyens, grands. Ça, ça coûte rien du tout. Achetez ça. Achetez ça parce que sincèrement, moi j'ai un coaching. Je l'ai depuis longtemps maintenant. Mais bon, je le goûte chez lui. Et sincèrement, si j'avais pas mes élastiques, je serais bien dans la merde. Parce que je lui trouve toujours plein d'exercices. Je lui fais tout travailler. Sa force, euh, son gainage. Plein de trucs avec les élastiques. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Achetez un alter. Là, là. Et, et me dites pas qu'il y a des pénuries. Parce que c'est pas vrai. Il n'y en a plus de pénuries. Au moment où je vous parle, il n'y a plus de pénuries. C'est plus possible. Au début, il y en avait. Mais là, il n'y en a plus. Donc, achetez votre alter. Et euh, si vous pouvez, et le budget le suit, prenez un petit pack d'élastiques. De, Deuxième règle, il faut travailler ce que tu détestes le plus au monde. Et là, Dunia sort de ce corps. Et là, moi, euh, j'ai appliqué cette règle pendant longtemps. Un peu moins maintenant, parce que j'en ai plein le cul du n Push-up. Mais euh, j'ai beaucoup travaillé le n Push-up à domicile. Je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Je déteste ça. Je le déteste. Lui et moi, c'est un... Bon, c'est blairable je, je, je peux pas me le faire euh, Je déteste le Einstein Street, je travaille quand même beaucoup Et c'est vrai que c'est un mouvement que je travaille que depuis que j'ai la possibilité de m'entraîner chez moi Avant à la salle je, je l'évitais un petit peu Donc je sais le faire, hein, je sais, bien sûr je sais le faire Mais je, je l'aime pas quoi, il faut pas m'en mettre 10 parce que là j'ai envie de mourir Donc du coup c'est vrai que je vous conseille de travailler ce que vous détestez le plus Ce que vous détestez le plus, il faut en faire une priorité aujourd'hui et, euh, et, et bien souvent euh, il y en a pour qui c'est le muscle up Le muscle up se travaille à domicile J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça euh, Le handstand se travaille à domicile Le placement euh, de gymnastique se travaille à domicile L'haltéro peut se travailler avec, à domicile sans charge Donc en fait il faut sélectionner l'exercice qui vous qui vous pose le plus de problèmes parce que c'est toujours celui-là qui va vous foutre dans la merde sincèrement. donc il faut le sélectionner et une fois que vous l'avez trouvé, vous le travaillez, point barre, coûte que coûte troisième conseil, améliore ton cardio à domicile, améliore-le fais des burpees à mort, fais des high jump, fais des trucs qui font monter ton cardio parce qu'en fait euh, en salle de sport, on l'évite beaucoup, j'ai remarqué, on l'évite beaucoup dont, et quand je parle cardio, je parle aussi de euh, grosse distance donc euh, d'aérobie euh, travaille-le, genre vraiment euh, va, va courir euh, de temps en temps Fais-toi euh, des workouts à en vomir chez toi, c'est complètement possible avec des burpees over, par exemple. Euh, four time, 21-15-9, euh, burpees over et, euh, et dumbbell, euh, dumbbell, squats, dumbbell squat snatch. Tu me rentres ça en 3 minutes. À la fin, t'as envie de mourir. <rire> Pareil, 21-15-9, end stand strict ou end push-up, pour ceux qui ne maîtrisent pas le strict. Burpees. Et à chaque euh, fin de tour, 50 de blender, c'est possible de faire ça chez soi. C'est complètement possible. Bon l'accord, il faut pousser les meubles, mais c'est complètement possible. Donc du coup, travaille ça vraiment le plus possible. Euh, et il y a un truc dont moi je suis complètement fan, et mes clients vous le diront, je suis complètement fan du euh, max effort. Une minute max effort, une minute repos. Et ça, franchement, j'en mets à toutes les sauces. Et j'adore ça, et je le fais chez moi, et j'ai envie de mourir à chaque fois. Une minute max de, de burpees, ça veut dire qu'il va à mort, à fond. Une minute de repos, cinq fois. C'est plié Envoyé, peser, c'est envoyer. Alors moi les expressions c'est pas ça Je vous le dis dire Bon, mais dans tout ça pour dire que c'est vraiment très très important euh, de travailler les, les efforts un peu lactiques parce que c'est ce qui caractérise beaucoup le crossfit aujourd'hui. Et c'est possible de les travailler à domicile, donc il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, et il faut pas avoir, même si c'est même, même si c'est 20 minutes par jour d'entraînement, ça sera toujours mieux que de faire euh, rien. Sachant que, excusez-moi, et j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ces gens-là, sincèrement, et je peux pas mentir, je ne pas faire la mytho, j'ai énormément de mal avec les gens qui passent deux heures et demie trois heures à la salle pour ne faire qu'une heure d'entraînement et discuter une heure et demie si j'ai énormément de mal parce que moi je suis pas comme ça voilà pourquoi j'ai du mal et c'est pour ça que je le critique pas attention je ne critique pas du tout ces personnes chacun fait comme il veut moi je suis un peu je suis un peu le genre euh, je suis je suis très réservé peut-être que les gens le voient pas comme ça mais je suis très très réservé j'ai énormément de mal à aller vers les gens euh, j'ai beaucoup de mal à parler avec les gens quand c'est en dehors de mon métier quand c'est en tant que coach quand c'est à la coach j'ai peur de rien, vraiment. Mais quand c'est d'une à la personne, c'est vraiment difficile pour moi parce que je suis assez introvertie et repliée sur moi-même, sur pas mal de trucs. Donc j'ai du mal à, à faire ça. Et du coup, moi, j'ai instauré une routine qui est, à partir du moment où je mets un pied dans la salle et je pose mon sac, je dois déjà presque en train de, être en train de lancer mon chrono pour le warm-up. Voilà. Et je fais tout le temps ça comme ça. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que j'ai tellement pas de temps dans ma journée que du coup, je suis obligée de, de faire en, en, en un temps bien imparti, à savoir une heure et demie à peu près. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive, je mets mon chrono direct pour le warm-up. Et après, vu que je suis échauffée, j'enchaîne sur le skill. Et après le skill, j'enchaîne sur le wood. Et le wood renfo. Et après... Je taille. Du coup, les gens qui se disent « Ouais, mais du coup, je travaille que 20 minutes. D'habitude, j'étais 2h30 à la salle. »« Oui, mais est-ce que dans les 2h30, tu t'entraînais ?» C'est ça la question. Si tu t'entraînais les... pendant les 2h30 non-stop, ok, euh, va falloir que tu mettes peut-être un peu plus de volume dans tes trainings à la maison. Cependant, pendant 2h30, tu discutes, bah, les 20 minutes de workout, ils, font tr ils feront très très bien l'affaire à domicile. Euh, prends le temps de travailler tes abdos, s'il te plaît. <rire> ça, c'est le quatrième. Prends le temps de travailler tes abdos, ton holo notamment. J'ai fait une vidéo sur ça. Ton holo notamment, euh, ton, ta position, ta, ta capacité à rester en position, euh, tes V-up, ton holo rock, ton arc hold, ton arc en mouvement. Travaille tout ça là. Bah, tout ça, il faut le travailler parce que tout ça, c'est très important pour la gymnastique, pour le muscle-up, pour le toast-to-bar. Donc... Travaille-le, prends le temps de le travailler. Avec ta technique d'altéro avec un balai, euh, oui, ça peut paraître complètement oufissime. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo sur ça. Ça peut paraître complètement oufissime de travailler son altéro à domicile, mais c'est complètement possible. Et il y a deux, trois trucs à savoir et à mettre en place, euh, dont l'activation des dorsaux. Quand je suis debout avec ma barre, que ma barre, elle est dans les mains. Souvent, les gens, ils se contentent juste de, bah, de la monter ou de la cliner. Sauf que avant de faire ça, il faut activer les dorsaux. Pour activer les dorsaux, ça donne ça, donne ça. Là, je les ai sortis, mes dorsaux. ok. Cependant, une personne qui n'a pas conscience que ses dorsaux existent n'arrivera pas à faire ça. Donc du coup, dans l'idée, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle se mette droite, qu'elle prenne sa barre et qu'elle appuie fort sur sa barre et qu'elle relâche pour faire monter sa poitrine. Et en fait, le fait de faire ça, d'appuyer très très fort, ça va com commencer à engager ses dorsaux. Et du coup, quand elle est là, elle va pouvoir tirer. Et le fait de tirer, là, mes dorsaux sont engagés. Et bah ça, par exemple, ça peut très bien se travailler avec un balai d'aspirateur euh, sans charge, sans rien. Parce qu'en fait Certes, une personne qui a déjà un bon altéro, euh, ça va pas forcément euh, lui servir à grand chose si ce n'est euh, peaufiner des détails. Mais une personne qui n'a pas un bon altéro, ça, il faut y passer, les gars. Moi, je vois, j'ai encore rentré un nouveau coaching et là, il n'y a pas longtemps, au moment où je vous parle, euh, elle m'a envoyé, parce que je demande des vidéos, elle m'a envoyé son clean et son snatch. Et bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail sur, euh, sur la base à faire. Il y a eu beaucoup de travail sur la base à faire. Moi j'adore ça donc ça me pose aucun problème, mais du coup pour elle c'est pas facile parce que du jour au lendemain, t'as une meuf qui dit Bah tout ce que tu fais là c'est pas bon, on va modifier et on va faire ça comme ça. Et du coup, bah c'est dur parce que pendant un temps, je lui mets pas de charge, je lui mets que des, des, des exercices comme ça appuyés, tirage avec de l'engagement. Il faut qu'elle ressente le jour où elle me dit Ah oh, j'ai mal au torseau. Ça y est, j'ai fait mon job. J'ai déjà bien fait mon job. Et du coup, on peut continuer. Et pendant toute cette période-là, elle a que de la barre à vide. Ou alors, si elle n'avait pas de barre à vide, elle aurait pris un balai. C'est la même chose. Donc, du coup, c'est vraiment une période qui est compliquée. Donc, profitez-en pour le faire chez vous. Parce que quand vous allez revenir à la salle... Et vos techniques d'haltéro sans charge hein, Elle aura multiplié par deux Sincèrement multiplié par deux Parce que du coup quand tu commences à sentir ton dos Quand tu engages ton dos Quand t'engages tes dorsaux Tes épaules Quand tu fais un, un mouvement d'épaule Quand tu tires les coudes Tout ça alors que tu le faisais pas avant Alors que tu, tu te contentais de faire ça Ah bah le jour et la nuit Sincèrement Et ça tu peux le faire chez toi Ensuite pour finir Écoutez bien cette succession d'exercices Pistol Double under And stand push up c'est 3, 4 pardon, <rire> j'ai même pas picolé. Ces 4 exercices sont les plus importants à travailler à domicile tant que vous n'avez que ça à faire. Euh, si vous n'avez pas le pistol, travaillez le pistol. Travaillez la chaîne postérieure, travaillez la force, travaillez votre équilibre, travaillez la force dans vos talons, travaillez la trajectoire, travaillez les épaules sorties et pousser fort et travaillez la force de vos cuisses, tout ça. Double under Si vous n'avez pas les double under Travaillez-les Travaillez votre rythme Travaillez la rapidité des poignets Travaillez le saut vers le haut euh, Travaillez le regard loin devant Travaillez votre souffle Et travaillez bah, le rythme en fait Qui est le plus important dans, dans cet exercice Si vous n'avez pas les handstand push-up. Si vous ne pouvez même pas vous mettre en handstand, déjà, il y a une vidéo où j'en parle de handstand à domicile. Et bien, bah, si vous n'arrivez pas à vous mettre en handstand, déjà, travaillez-le tous les jours, 15 minutes. Je fais des inversions. J'arrive pas, c'est pas grave. Dans 10 jours, j'y arriverai, quoi qu'il arrive. Euh, ça, c'est pareil. Plus vous allez reculer. En fait, plus vous allez vous dire, ah je ferai ça plus tard, plus vous reculez la date du jour où vous allez y arriver. Ce qui est complètement ridicule. Euh, mais si vous n'avez pas d'handstand push-up, bah, mettez-vous en handstand, mettez des bouquins, plusieurs répétitions, deux jours plus tard, plusieurs répétitions, trois, quatre jours plus tard, j'enlève un bouquin, répétition, et ainsi de suite. Et ça va venir, ça va venir tout seul. Mais il faut accepter de scalder. Moi, et comme vous ne savez même pas à quel point je scale, pourtant je suis, une, je suis considérée comme une athlète. Les gens euh, qui me voient, ils se disent, il y a la plupart des gens qui me voient, ils se disent, elle est, elle est forte, alors que... Eh, pas du tout, il me manque plein de choses Enfin, il me manque plein de choses, il y a des choses que je Scaled, il y a des choses que je fais pas euh, Au niveau où c'est prescrit Je suis pas toujours en RX, mais c'est ça aussi Le fait d'être athlète, c'est pas toujours être tout le temps Là-haut, en RX, ah je suis en RX Trop bien, on s'en tape d'être en RX Ce qu'il faut c'est que ça soit adapté, demain vous me mettez Un workout avec 50 Einstein push-up strict Je ne peux pas faire les 50 Einstein push-up strict, j'en suis incapable Physiquement j'en suis incapable, donc je suis obligé De scaler, et de mettre un amat, avec un amat Je vais pouvoir le faire, mais vous voyez, et pour je suis considéré comme quoi comme une athlète comme une, comme une ath... enfin vous voyez c'est vraiment la perception que vous faites de vous si vous êtes capable de vous dire franchement aujourd'hui j'ai tel niveau donc je vais me mettre à telle base Franchement, vous serez tellement meilleur que beaucoup beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui se prennent pour des athlètes, vous n'avez même pas idée. Et du coup, les push-ups aussi, parce que push-up, c'est quelque chose qui va à l'avenir revenir beaucoup beaucoup dans les workouts. Tant les gens s'entraînent beaucoup sans matos, du coup, le push-up, il va falloir travailler ça, à votre capacité à en enchaîner plusieurs, faire soit des max efforts, soit du tempo, euh, de l'excentrique, concentrique, voilà, toutes sortes de choses qui vont faire que vous allez améliorer vos push-ups à domicile. En tout cas, c'était tous mes conseils euh, que vous devriez Dès maintenant mettre en place chez vous euh, si vous n'avez pas de salle et si vous n'avez pas accès à la salle tant les mesures d'hygiène changent et sont changeantes euh, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo évidemment je vous fais plein de gros bisous bye